c'est euh, à la base, c'est moi, donc, euh, Thomas Cardinal, et mon frère, Renaud Cardinal. Notre passion depuis, euh, depuis le début, c'est de fabriquer des planches de surf. Euh, UWL, en fait, c'est une marque de surf. Euh, on s'est créé il y a très très longtemps, c'était en 91 euh, on... L'histoire, la genèse, on va dire, de UWL, c'est que notre père surfait avec les, les, les Américains parce qu'il y avait une base américaine à La Rochelle après la guerre, c'était le seul qui surfait dans l'Udoré. Et du coup, il a rencontré notre mère comme ça. Nous, on est arrivé, il nous a tout de suite mis sur sa planche de surf, une très grande planche de surf. Et puis, vers 8-9 ans, on a commencé à vouloir fabriquer des objets pour aller dans l'eau. Donc, on a commencé par faire des skinboards, après on a fait des bodyboards, et après on s'est mis à fabriquer des planches de surf. Donc, à, en fait, à 13-14 ans, on fabriquait des planches de surf pour, euh, pour nous et puis après on a fait des planches de surf pour les copains de la cour d'école et puis après, plus que la cour d'école et puis voilà, et donc euh, ça, ça a commencé comme ça. Euh, UWL, euh, c'est une marque de La Rochelle, mais, euh, on est basé plus précisément à Angoulin. On a commencé, on était, on était deux, euh, à fabriquer des planches, euh, on faisait ça euh, le week-end, parce qu'on était encore à l'école. Et puis après, on a continué euh, à faire ça de plus en plus, euh, même après nos études supérieures. On a eu l'occasion d'être soutenus par nos parents. Ils nous ont dit Bon, bah, vous vivez, vous comptez pas vos heures euh, et vous gagnez de l'argent avec ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce métier qui était plus une passion. Euh, donc ils nous ont dit euh, Allez-y, on, on vous suit, euh, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus structuré. Donc en 2000, on a décidé de, de fabriquer un atelier beaucoup plus grand euh, qui est ici en Moulin, qui fait 800 mètres carrés. Et on a commencé à fabriquer donc, euh, beaucoup plus de planches, parce qu'avant on fabriquait entre 100 et 150 planches par an. Et aujourd'hui on en fabrique 1000. Euh, L'équipe s'est agrandie, on est 9 personnes à travailler maintenant à l'atelier. Et, et c'est devenu. Euh, voilà, on est reconnu un peu mondialement, on fait venir des shippers des quatre coins du monde et on fabrique pour les plus grandes marques des planches de surf. Le vrai avantage d'utiliser celle-ci, c'est de, de pouvoir tous travailler en même temps sur un outil, même si on n'est pas dans l'atelier ça c'était vraiment le point de départ, c'était quelque chose qu'on trouvait très intéressant et très important. L'utilité de suivre les, les dossiers, c'est-à-dire quand le client appelle, quand le client laisse un mail, euh, de pouvoir avoir son historique de, de, de, de, de clients, ça c'est super intéressant. Il y a toute cette partie aussi euh, API, en fait, où on peut venir euh, euh, interagir de façon un peu différente. On, on a réussi, euh, nous, à faire un pont, on va dire, entre celle-ci et, et notre, notre future boutique en ligne euh, qui est en e-commerce. Et du coup, on arrive à, à, à, comme ça, à connecter les, les, les, que ce soit les clients, que ce soit les, les produits, les, les, le stock aussi. Euh, donc ça c'est super bien.